Un mécanisme de sortie de l'Union Européenne ne peut conduire à un bon accord. Je salue toutefois le travail remarquable de Monsieur Michel Barnier. Mais puisque nous sommes dans cet exercice imposé, je souhaite attirer notre attention sur la clause de non-régression. Cette clause est plutôt bonne dans cet accord, et je crains que nous devions la mobiliser et faire preuve de détermination sur le sujet central des OGM. L'annonce par le gouvernement britannique d'une volonté de déréguler les OGM sans les soumettre à aucun accord sans contrôle de risque sans étiquetage faisant fi d'une réglementation communautaire qui protège les consommateurs et l'environnement doit nous alerter cette hypothèse de dérégulation par le Royaume-Uni télescope donc la réglementation communautaire sur ce sujet la position des citoyens britanniques sur cette perspective et donc l'Union Européenne doit se tenir prête à agir pour prolonger la protection de notre continent contre ces menaces. Je vous remercie, Monsieur le Président.